Pour le défi « Ozobot au lac », en fait, votre robot va partir d'un endroit blanc sur la feuille sur laquelle vous avez dessiné les éléments qui étaient demandés. Et on souhaite, on, en lisant l'énoncé, on voit qu'on souhaite que « Ozobot » avance lentement devant lui jusqu'à temps qu'il trouve une ligne. En fait, ce sera les éléments que vous avez dessinés. On va prendre le bloc qui vous a été proposé. Donc, « Avancer », on va tout de suite mettre « Lentement » puisque c'était dans le descriptif du problème. Donc, jusqu'à temps qu'une ligne soit, soit euh, détectée par le robot, mais il ne suivra pas la ligne, par exemple, en allant à gauche ou à droite. Ce sera l'objet du défi numéro 2 de cette section. Donc, ici, dans notre programmation, on va tout simplement faire en sorte que qu Ozobot fasse quelque chose lorsqu'il arrive à une ligne de la couleur euh, qui a été demandée. Alors, que nous demande-t-on s'il détecte une ligne de couleur bleue? il y a un énoncé et s'il détecte une autre couleur, il y a un autre énoncé. Alors, on va aller dans les blocs logiques du niveau 3 et on va chercher ce bloc ici. Si la couleur de la de la surface, on vous demandait au départ, c'est les bleus, que va-t-il faire? Il va se déplacer d'un pas, donc nos pas sont dans les mouvements, à la vitesse rapide ou très rapide, très rapide. Donc, il se déplace d'un pas à la, vers l'avant, à la vitesse très rapide. Il fait un son de votre choix. Donc, les sons ici, on s'assure toujours d'être dans Evo, sinon Bit, on n'a pas l'option des, des sons. Donc, un son de notre choix. Vous pourrez aller choisir et changer si vous le souhaitez. Puis, il fait un mouvement spécial de votre choix. Donc, les mouvements spéciaux sont dans le bloc, dans les, la catégorie Mouvement. Je vais choisir le bloc Tourner en faisant une petite rotation. Euh, en anglais, le, le bloc s'appelle Spin. Je trouve que c'est très... Euh, ça illustre bien le, le mouvement qui sera fait. Donc, euh, si notre robot, on, on, on appuie sur le bouton marcherait, il va démarrer. S'il arrive sur une couleur bleue, donc le lac qu'on a fait, il va avancer d'un pas. Très rapidement, il va faire un son heureux et il va faire une espèce de petite rotation là, en mode spin, comme c'est indiqué dans la version en anglais. Donc, il va tourner sur lui-même. Euh, si c'est une autre couleur, donc ce sera la partie sinon, juste en dessous, on nous demande de le faire reculer de 8 pas. Donc, les mouvements, je prends le bloc « Se déplacer maintenant vers l'arrière » en prenant l'option « 8 pas ». Euh, il dira le mot retour, en fait, comme c'est indiqué dans le libellé, euh, il dira en fait, donc euh, dire dire une direction, il dira back en fait, parce que Ozobot, uh, il parle en anglais, en tout cas pour le moment, au moment de faire cette vidéo, il parle uniquement en anglais. Alors, euh, voici, ce sera un, euh, en fait, lorsque vous ferez vos, vos tests, vous pourrez démarrer votre robot, s'il avance et atteint la couleur bleue, il fera l'événement Juste en dessous. Donc, euh, avancer d'un pas rapidement, jouer le son heureux et tourner. Si euh, on le repart une autre fois et que cette fois-là, il atteint une autre couleur qui est dessinée sur votre feuille, euh, donc cette fois-là, il reculera et il dira euh, le mot back. Donc, qui était retour là, dans notre programmation. Donc, ça nous permet de programmer, d'envoyer de, un programme dans notre robot et selon euh, la situation dans laquelle il sera, il pourra réagir d'une façon différente.